Salut, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma série sur Crohn. Alors euh, la dernière fois je vous avais laissé avec une vidéo euh, sur euh, ma première année, comment c'était apparu tout ça. Maintenant là on va parler de ma première crise, les symptômes que j'ai eu, comment ça s'est passé. Donc euh, si jamais vous voulez regarder euh, les pré vidéos précédentes de cette playlist, je vous les mettrai en barre d'infos et dans le i. Maintenant je vais passer à la vidéo, donc après l'année que j'avais passé plutôt tranquille, en fait euh, ce qui s'est passé c'est qu'à la rentrée j'avais rendez-vous avec mon gastro, je ne l'avais pas vu depuis 6 mois et du coup euh, on, on s'était vu pour faire un petit bilan, j'avais fait ma prise de sang et euh, moi j'avais l'impression que tout allait bien, j'avais une à trois douleurs par jour et pour moi ça me paraissait tout à fait correct parce que ben, j'avais pas vu les douleurs euh, augmenter en fait, ça s'était fait petit à petit. Mais lui, il s'est dit que c'était pas possible en fait, que j'étais passée de 1 à 3 douleurs par semaine à 1 à 3 douleurs par jour et que c'était pas normal cette évolution. Donc il a tenu à ce qu'on fasse une entero-IRM dans les plus brefs délais en fait. Sauf que dans les plus brefs délais c'était 4 mois après ce rendez-vous. Bon j'avais pris mon rendez-vous, tout allait bien. Et euh, du coup voilà, j'attendais, c'était vers fin octobre je dirais euh, mon rendez-vous sauf que après tout ça tout s'est accéléré parce que mes douleurs une à trois fois par jour ça a vraiment commencé à augmenter et euh, si bien que c'est passé à euh, 15 minutes de douleur et euh, 10 minutes de pause quoi toute la journée donc c'était vraiment euh, insoutenable j'avais même pas de médicaments qui me calmaient à l'époque parce que je prenais du doliprane mais ça me faisait rien du coup j'avais décidé de rien prendre et on a pris un rendez-vous avec mon gastro en urgence pour savoir ce qui se passait quand j'attendais dans la salle d'attente de mon gastro c'était vraiment, j'étais au bout de ma vie euh, il a il a ausculté mon ventre mais ça me faisait mal de partout et du coup même si on n'était pas sûr que j'avais mal à la maladie de Crohn à 100% on a décidé de me passer euh, sous un traitement c'est Antocor pour euh, essayer de calmer mes douleurs en fait parce que c'était plus possible, j'avais vraiment trop mal et moi de toute façon je voulais euh, être sous traitement parce que euh, ça me faisait beaucoup trop mal. Donc, euh, en tocor, j'étais à 9 mg. Donc, qu'est-ce que c'est en tocor C'est euh, des corticoïdes qui agissent localement. Donc, c'est des corticoïdes qui vont agir que dans l'intestin. Et euh, voilà, c'était. Euh, ça peut paraître petit comme dose, mais euh, c'était suffisant pour que ça me calme beaucoup. Euh, en tout cas, le premier mois. Par contre, les effets secondaires, j'étais très très irritée. Euh, J'ai pas trop gonflé, mais ouais, l'irritabilité, ça avait beaucoup augmenté. Donc comme j'ai dit, les douleurs euh, avaient baissé, sauf qu'après Noël, euh, elle recommence à augmenter, mais là je me suis dit j'ai bientôt mon au IRM, euh, comme ça là on va pouvoir voir euh, ce qu'il y a et pouvoir aviser après. Donc, euh, le 15 janvier, j'ai fait mon entéro IRM. Ça aussi, c'est un vaste sujet parce qu'il euh, y avait un régime sans résidus à faire. Après, la préparation, j'ai trouvé ça euh, vraiment compliqué parce qu'il n'y a pas de préparation la veille. Par contre, avant l'entéro IRM, on a une heure pour boire un produit que je trouve dégueulasse en fait. Et euh, après, on doit passer l'examen. Et ce produit, il remplit la totalité de l'intestin. Pour qu'on puisse le voir, c'est-à-dire que si on a mal pris le produit, l'examen sert à rien après. Donc moi ça m'a beaucoup stressé. Et euh, bref, j'ai passé l'examen et une heure après on avait les résultats. Du coup j'avais la maladie de Crohn, c'était évident à l'examen. Et j'avais 15 cm qui était endommagé à l'époque. Le jour même ça m'a fait vraiment un choc parce que même si c'était quasiment sûr que j'avais quelque chose, ben... Je sais pas, moi je m'attendais pas à avoir vraiment la maladie de Crohn en fait. Je me disais euh, que non, j'avais rien. Et comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, ça m'a vraiment fait un choc. Et j'étais mal en fait de me dire que ça y est, j'étais vraiment malade à vie. Et j'avais du mal à le réaliser. J'ai longtemps été dans le déni un petit peu, à me dire que non, ça devait forcément pas être ça. Mais maintenant que j'avais le diagnostic, je pouvais plus me mentir autant qu'avant quoi. Donc voilà, c'était très très dur d'accepter la maladie incurable. Mais euh, je suis rentrée chez moi, on a eu rendez-vous avec mon gastro pas longtemps après ça. Euh, durant le rendez-vous, il a proposé de me mettre sous anti-TNF, donc Inflectra. Mais il faut savoir qu'avant ça, il y a une préparation à faire. Donc euh, j'ai dû passer des vaccins, euh, deux vaccins euh, différents. J'ai dû faire une prise de sang euh, avec 8 tubes qu'on m'a prélevé il euh, y avait une visite chez Génico que j'ai dû faire euh, une visite chez le Dermato que j'aurais dû faire mais que je n'ai pas fait euh, J'ai pas d'excuses c'est juste que ben je savais que les délais pour avoir des Dermato étaient très longs dans ma ville et au final j'ai pas fait le rendez-vous parce que je l'avais oublié en fait donc voilà euh, je passe les, les examens, tout ça qu'il faut pour euh, avoir les anti-TNF, euh, j'ai mon rendez-vous pour l'injection qui était prévue, moi on avait mis de l'Inflectra du coup, c'est un biosimilaire de Remicad, donc euh, voilà, tout était prêt pour que je fasse l'injection. Mais comme c'était trop beau, il y a eu des complications, donc euh, en fait ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à avoir mal au ventre euh, d'une autre manière je dirais. Euh, c'était vraiment un mal de ventre inconnu pour moi, donc euh, je trouvais ça un petit peu bizarre. Ça commençait à un peu s'amplifier et en parallèle, donc euh, j'étais pas allée aux toilettes depuis plus d'une semaine donc ça m'a un peu inquiétée, euh, j'ai décidé d'attendre un petit peu pour voir comment ça allait évoluer sauf qu'à l'époque bah, j'étais à la fac et en fait là euh, j'avais eu des douleurs qui étaient vraiment horribles, je pouvais plus bouger, j'étais dans ma voiture, j'ai demandé à une amie à moi de m'apporter des médicaments parce que je pouvais plus rien faire, j'ai pris des médicaments mais ça m'a très très peu soulagée et là j'ai commencé à vraiment m'inquiéter et je me suis dit cette douleur c'est pas très normal je pense. Mais j'hésitais encore donc je suis allée chez mon médecin traitant. Euh, mon médecin traitant m'a fait une ordonnance pour faire une prise de sang pour voir ça passait, qu ce qui commence à se passer, qu'est-ce qu'il y avait, tout ça. Et on m'a aussi prescrit du tramadol en fait pour la douleur. Donc euh, je suis allée faire la prise de sang tant bien que mal parce que c'était très dur de marcher, j'avais vraiment très très mal au ventre. Euh, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'avais pris 100 mg de tramadol, ce que je ne conseille pas forcément parce que c'est quand même une dose assez forte pour une première fois, mais j'avais très très très très mal. Du coup, je suis allée à la prise de sang et je me sentais tellement mal, même en ayant pris le tramadol, que je me suis dit, c'est pas possible, peu importe les résultats de la prise de sang, il faut que j'aille aux urgences. Je suis allée aux urgences et là, euh, l'effet du tramadol a commencé à bien faire effet niveau mental, parce que je me souviens plus, je planais, genre j'entendais de la musique qui n'existait pas. Par contre, mes douleurs, elles étaient toujours là, quoi. Donc je me suis dit, j'étais dans les urgences à attendre d'être prise en charge, mais je me disais, c'est... C'est bon, c'est vraiment inquiétant, genre j'ai raison d'être là. Euh, aux urgences, on a décidé de me faire un scanner. Donc je me souviens plus très bien, mais je sais qu'on m'a transférée sur la table de scanner. Et après le scanner, j'ai eu l'impression de m'être fait pipi dessus mais si jamais vous passez un scanner c'est un truc à savoir il se peut que vous ayez l'impression de vous faire pipi dessus parce qu'en fait c'est un des effets du scanner mais en fait non il n'y avait rien du tout qui avait coulé c'était juste vraiment l'impression qui est très désagréable j'ai trouvé mais voilà c'est un truc à savoir si jamais vous, vous passez un scanner euh, et après ça en fait on a découvert que j'avais une stédose dans le ventre euh, c'est à dire en fait il y avait mon intestin euh, qui était gonflé et qui euh, du coup était tout euh, bouché toute une autre partie c'est à dire que c'est pour ça que j'allais plus aux toilettes et que ça me faisait extrêmement mal parce que euh, tout était coincé en fait du coup voilà ben on a décidé de m'hospitaliser en gastro pour euh, pouvoir me faire plus d'examens pour pouvoir euh, me prendre en charge en fait et euh, là ben bon j'étais pas forcément directement dans le service de gastro vu qu'ils étaient complets mais vraiment c'était euh, la pire hospitalisation de ma vie même si j'en ai fait euh, pas beaucoup c'était vraiment horrible <rire> euh, je pense que je raconterai ça dans une prochaine vidéo pour les personnes sensibles je mettrai des trigger warnings euh, au début de la prochaine vidéo pour pouvoir euh, prévenir parce que euh, ouais, c'était compliqué à gérer donc pour la prochaine vidéo euh, je ferai mon hospitalisation tout ça avant j'essaierai peut-être de faire euh, une vidéo de ma future série sur les amitiés toxiques et euh, le collège euh, si vous voulez, j'ai un Insta si jamais vous voulez voir, je vous mettrai un lien euh, quelque part. En attendant, je vous dis euh, à bientôt pour une prochaine vidéo.